Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser la commande T euh, notamment pour euh, comprendre euh, un peu mieux le fonctionnement d'un pipe donc on va prendre un exemple donc, euh, alors l'exemple qu'on prend c'est une commande, donc euh, une suite de commandes donc il y a la, la commande ps-ef euh, avec laquelle on obtient un résultat ce résultat on l'envoie à une commande euh, grep bobby donc, qui permet de retenir toutes les lignes dans lesquelles il y a le mot bobby et une fois qu'on a obtenu toutes ces lignes, le résultat de ça, on va l'envoyer à une commande qui s'appelle wc-l qui permet de compter le nombre de lignes. Et là, on nous dit qu'il y a le résultat, c'est 8. Alors, ok, moi je suis face à ça, et euh, donc j'aimerais bien comprendre un peu euh, ce qui se passe là-dedans. Alors, une première manière de faire, ce serait de retirer peu à peu euh, les, euh, les, les, les commandes au niveau de notre pipe, là, de, de retirer un pipe et de dire, voilà, bah, là, à ce stade-là, j'ai tel résultat. Et euh, après de, de reconstruire euh, la commande. Alors, une autre, euh, une autre, manière, euh, une autre manière de faire, c'est euh, de dire je vais utiliser une commande qui s'appelle la commande T. Alors, la commande T, elle permet de faire quoi Elle permet, on va pouvoir la placer euh, au niveau de. avec les pipes, là, elle va, elle va recevoir une entrée. L'entrée qu'elle reçoit, cette commande, elle va la renvoyer en sortie. Donc, elle laisse passer les informations à travers elle. Donc, ce que je reçois en entrée, je le donne en sortie. Mais surtout, elle va créer un fichier euh, intermédiaire. Elle va aussi pouvoir écrire euh, en sortie dans, dans un fichier euh, ses résultats. Donc là, on va se mettre à ce niveau-là. Et on va dire, voilà, on va faire T. On va l'appeler ça, par exemple, inter.txt. Et on va mettre un autre pipe. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de dire On est en train de dire, train de dire euh, le résultat qu'on obtient à ce moment, à cet endroit-là, on l'envoie à T, qui va les envoyer après à wc hein, Donc quand on fait entrer, on obtient euh, donc quasiment le même résultat, on va voir pourquoi, hein, mais on obtient le, le, le résultat. Et euh, en même temps, on crée un fichier qui, euh, qui s'appelle le fichier inter. Donc ça, ça nous permet après d'examiner le contenu du fichier inter. Donc ici, on voit qu'à ce stade-là, qu'est-ce qu'a reçu la commande WC-L Elle a reçu euh, ces lignes-là. Donc quand on a fait notre PS-EF euh, dans ce contexte-là, on avait euh, donc euh, énormément de lignes. On a retenu celle où on avait Bobby. Donc là, il euh, y a 9 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a 9 lignes. Et euh, ce fichier-là, on l'a envoyé à WC-L, ces informations-là, hein, ici, on l'a envoyé à WC-L qui nous a donné le résultat 9. Donc là l'intérêt de ça, bah, c'est que par exemple qu'on voit qu'à ce stade-là, euh, en résultat intermédiaire, bah, euh, PS c'est la liste des processus, donc des programmes qui s'exécutent. Donc là c'est pour ça qu'on en a un en plus, parce qu'on en faisant ça, on a rajouté un processus dans la liste donc ce que j'ai fait ici en, au niveau entre grep et wc, bah, évidemment je peux le faire euh, à ce niveau là donc c'est ce qu'on va faire maintenant on hein, avoir un, un autre essai donc, on va, voilà, donc on, on reprend notre, euh, notre commande et notre, euh, notre outil on ne va pas le faire à cet endroit là on va le faire à cet endroit là donc on va dire voilà ça, ça va me permettre de regarder ce qui se passe au niveau de, de mon pipe hein. donc le ps il me donne un résultat ce résultat il est envoyé à Ti qui copie ça dans un fichier, et qui en même temps renvoie la même chose euh, à Grep, qui continue le, le job. Donc là, on obtient toujours 9, mais ici, on va regarder à ce stade-là, euh, qu'est-ce qu'il y a comme, euh, comme contenu. Donc on y va, inter. Donc là, on a toutes les lignes, euh, c'est assez long, hein, bah c'est le, le résultat de PS-EF. Donc l'intérêt de... de L'intérêt de, de, de, de, de T, hein, c'est de, de, de pouvoir récupérer euh, le résultat intermédiaire et de stocker ça dans un fichier. Donc, rien ne nous empêche hein, de dire voilà, ici euh, j'ai un résultat intermédiaire 1, ici j'ai un résultat intermédiaire 2, et donc de pouvoir exécuter euh, ma commande et euh, après de faire euh, mon cat euh, pour avoir le contenu du résultat intermédiaire 1 et le contenu du résultat intermédiaire 2. Donc ti est une commande qui est vraiment euh, très utile pour, euh, pour, pour notre part, hein, pour, euh, pour réussir à comprendre comment euh, fonctionne euh, notre pipe. Les, les pipes, surtout quand on les enchaîne, hein, quand on a 5-6 commandes, bah, c'est parfois compliqué de comprendre euh, euh, où on en est et ce qui se passe exactement. Et avec la commande ti, ça va nous permettre de stocker le résultat intermédiaire. Dans une commande TXT, donc de mieux comprendre cet enchaînement de commandes qu'on peut obtenir avec des pipes. Donc sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.